Bonjour, bonjour Bonjour Carole, mmh. bonjour Sawadogo Bonjour la reine Marie. Bonjour la reine Laurette. Vous savez, de, euh, depuis sept jours, j'ai parlé avec au moins quatre femmes. Et trois autres avec lesquelles j'ai parlé, elles étaient encore dans des relations où c'était difficile pour leur partenaire d'accepter la puissance et l'énergie que ces femmes avaient. Et la quatrième avec laquelle j'ai parlé hier, elle me dit, elle m'écoute depuis deux ans. Je lui dit, ok, deux ans, Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que tu me contactes? Elle me dit, non, laisse. Il fallait que ce soit le bon moment. Donc, je vais vous raconter brièvement son histoire. À peu près 20 ans de mariage. La famille dans laquelle on l'a donné, une famille de sorciers. L'oncle est sorcier, le mari lui-même est sorcier, associé à sa mère qui elle-même est sorcière. Ce qui fait qu'on succède son énergie à tout bout de champ. Vous savez, quand vous donnez votre enfant dans une famille, quand vous prenez votre enfant, vous donnez votre enfant en mariage quelque part. Faites très attention. J'ai au moins deux clientes comme ça. Deux ou trois. On a rendu leurs enfants infirmes. En fait, vous savez, quand vous avez chez les blancs, on dit qu'ils sont autistes. Mais votre belle famille connaît ce qui s'est passé avec l'enfant-là. Votre famille. Le, le mari, là, sa famille connaît. La fille est dans le mariage. Quand le premier enfant a un problème de parole, après problème mental, le mari commence à dire Non, c'est mon oncle, c'est lui. Alors que lui-même, le déceptif, qui condamnait tout ça c'était lui-même le mari. jour elle dit qu'elle fait un rêve bonjour la reine mervine mais c'est bien que tu sois dans le direct aussi un jour dans le rêve ses ancêtres à elle vient lui dire que dis à ton mari que s'il te fait du mal on va le toucher elle se réveille et le problème de ces femmes dont je parle là c'est que vos pouvoirs sont en train de s'activer. Vous sautez avec des sorciers. Vous êtes marié avec des gens. Écoutez, hein? tu vois, quand je te réveille le matin comme ça, tu as eu un souci dans la nuit. La première personne à qui tu parlais, c'est qui C'est B, non C'est B, non Tu dis tes choses à B. Bé prend dans la journée, il part dit dans sa, son groupe de gens. C'est comme ça qu'on prenait l'énergie de la fille. Elle se réveille, elle dit comment tu dans le rêve de te dire que si tu tentes de me faire du mal, ce que tu vas voir. <rire> comme il connaissait, il connaissait ce qu'il faisait, et elle, elle ne connaissait pas. Il commence à se fâcher. Pourquoi tu me dis ça hein? toi moi aussi, tu sais qui je suis. Elle dit que papa, je te relate seulement un rêve que j'ai fait, non je ne connais pas, mais je, dans le rêve, on m'a dit que si tu tentes de me faire du mal, c'est ce que tu vas voir. Là, c'est au moins 8 ans plus tard qu'elle a vu le vrai visage de l'homme. 8 ans et plusieurs enfants plus tard. Elle continue de rester dans le mariage. Premier enfant, a un problème. Elle accouche les autres. Je ne donnerai même pas le nombre parce que moi, elle vous connaît. Les gens qui me suivent sont tellement méchants que. beau, belles mères là qui vous veulent du mal, elles sont sur mes directs vos oh belles soeurs qui passent autant chez les marabouts sur vous, elles sont dans mes directs. Elles ne parlent pas. Parfois, on te prend dans une famille comme son on t'épouse, c'est à cause de ton étoile. Ah, elle est encore naïve. Elle a 22 ans. Ou elle a 25 ans. Ah, parfois ton père dit que je ne veux pas que ma fille parte là-bas. La mère aussi dit que, ah, toi aussi le troisième homme qui vient demander sa main, on va encore refuser. On ne te pousse-tu pas On ne te pousse-tu pas Quand tu pars, tu te retrouves malmené, les maladies, les enfants naissent, ils sont malades, ils ont des fausses maladies bizarres. Tu ne comprends pas. Et ton de belle-mère là, quand elle vient dans ta vie, oh ma fille, tu sais que tu es ma fille, non Écoutez, vous n'avez qu'une seule mère. Si ta mère est morte, sache que ta mère était morte, c'était fini. Parce qu'ils vont toujours vous prendre avec Oh, tu sais que depuis qu'elle a vue, je te prends comme ma vraie fille. En te piquant sur la marionnette qu'elle a piquée dans le. Comme ils ont sacrifié les ils te piquent là. Elle va bien piquer. On t'épouse à cause de ton énergie. Beaucoup d'entre vous, c'est quand vous êtes là, vous êtes là, vous couchez avec vos maris, là. C'est comme ça. Il prend ton énergie. Il prend ton énergie là est ce que tu connais toi tu connais quelque chose mais tu vas voir ton intuition quelque chose va te dire je sais pas pourquoi chaque fois qu'elle rêve elle se réveille elle lui dit Donc, dans les Trois dernières années, elle a alors commencé vraiment faire ses bains, se connecter, ses anges, tous les trucs qu'elle dit là. Ce qui fait que ça a activé encore ses anges. Bonjour, bonjour. Ça les a encore activés. Elle ne sait pas que le monsieur était dans la dernière étape, dans la dernière phase de ses, de son... Il y a des familles que vous êtes dans la famille, vous ne savez pas que vous avez échappé à la mort même cinq fois. Oui elle me dit que le premier enfant, pour accoucher le premier enfant, elle a failli rester sur la table. Elle a failli rester sur la table. Comment de combien de jours Quand elle sort du coma, il voit comment son mari est fâché. Elle dit, Mais Papa, parfois vous devez. Vous pensez, parfois vous croyez que vous êtes irremplaçable. Je vais me sacrifier. C'est mon mari. Vous êtes toujours là. Ne parlez pas. Ne, ne toussez même pas sur mon direct. Ne dites même pas que oui. Ne dites même pas. Parce qu'on va vous reconnaître. Après tout, je peux faire comment C'est les pères de mes Vous entendez maintenant vous entendez maintenant bon je pense que la connexion est revenue voilà il ne faut pas sortir d'une relation tu te retrouves même l'argent pour payer ton loyer ailleurs pour aller pour déménager tu n'as pas parce que quand tu étais dans la relation, là, tu as géré ça comme une idiote. J'ai reçu une femme hier. Voilà. Tenez-vous raconter l'autre. Oh. <rire> je vois que les femmes. Je vous dis que je vais vous gifler. Son, son ex la prend. Elle, il l'amène dans un pays africain que je ne devais pas nommer parce que je vous connais. Elle arrive là-bas elle ouvre son petit salon de coiffure. Ça commence à marcher. Les clients viennent. Les clients viennent. Chaque soir qu'elle rentre avec l'argent, vous savez ce qu'elle fait? Elle donne à son mari. Il dit la de l'agent. Il dit la, de Il dit la de... Elle a fait combien d'années avec lui? Elle n'a pas économisé même 5 francs. Une femme talentueuse, le Jacques, elle vend même ses cabas où ça donne. Elle fait même donc, c'est le genre de femme qui a toutes les idées. Ok, en coiffant ici, là, je peux mettre la, le, le, le cabas ici et vendre. Je peux mettre, je fais même un petit piment comme ça, là, je mets là-bas. J'achète les épices au Cameroun, je viens ici, je vends. Hop Il voit comment ça se été marché, là, il diminue, il dit que non, je ne veux même plus que tu fasses l'autre ici. Je veux plus que tu fasses ça. Il ne veut même plus. Chaque soir, il savait que dès qu'il rentre de son petit travail qu'il faisait, elle avait un sac où il vient, il met seulement l'argent, il prend seulement l'argent. Et quand il part avec elle, il ne sait pas ce qu'il peut faire avec l'argent. Mais j'ai envie de manger, je ne serais pas surpris que l'homme ait une femme dehors. <rire> la femme a une situation, la réunion l'a assistée. Il voulait que la réunion... Donc, tu payes quelqu'un. La réunion te donne l'argent que tu vas pleurer ta personne. Ton mari veut prendre de l'argent. Elle a dit que l'autre c'est là, tu as menti. Que tu as menti. Il se fâche. C'est comme ça qu'elle est arrivée. Dès qu'elle a, elle a, elle a voyagé les partie. Il a tout bloqué, bloqué, tout, tout. Il a même pris leur enfant. Après, je l'ai. Donc elle est devant moi, Elle est là, élan, élan. J'ai dit que ma mamie, tu étais seulement folle dans la relation là. Il t'avait envoûté que comment Vous bon, avez fait que vous faites tout ce que au nom du Père, c'est le Père de mon enfant. La sagesse doit entrer dans votre corps. Eh. La sagesse, soyez doté de sagesse, s'il vous plaît. La sagesse On va dire que non, achetons, achetons d'abord mon terrain, on construit, euh, après on va faire pour toi, non, ma chérie. Voilà, bon, chérie, qui dit un pion pion. Les cinq prochaines années, tout ton argent tu mets dans la maison de monsieur. Et c'est au nom de monsieur. Hein. C'est à son nom. Quand ton tout va arriver, un problème va sortir. Il va dire qu'on gère d'abord le problème. Il sera là comme une idiote. Hum. Ma chérie, tu connais que tu as, tu as avancé quand tu finis, dont un homme te prend. Hein? Il est même en train de coucher avec toi. Il dit B, je veux tel argent tu dis que non il dit est encore dans toi hein. il dit que je veux ça tu dis non <rire> non c'est là que tu connais que non j'ai avancé j'ai évolué fernande tu as la soeur sur le front et les femmes les femmes les femmes oh les femmes oh, oh, oh, oh. Le problème, c'est que hein, si vous aviez l'initiative, une femme seule, le truc avec l'homme, c'est que hein, l'homme va donner les idées. Et tu vas voir que c'est la femme qui va travailler sur l'idée de la matin, midi, soir pour que ça donne. Je wonder que mess. Il va dire Ouvrons le restaurant ici, faisons le restaurant ici, faisons. Après, il va venir il te dire que comme lui, il avait donné l'idée de départ, il a droit à 100% de départ de ce que tu es en de travailler. Il y avait une autre au Sénégal comme ça une fois, non? Elle me, je la consultais, je m'occupais d'elle. Elle avait des talents de coach. Non, je veux faire le coaching, je veux coacher les femmes. Elle avait ouvert le restaurant avec son mari. 4h30, elle est debout. Elle prépare, elle apprend la nourriture, elle porte, elle part au restaurant, elle dépose, elle sert. Il se pointe à 9h30. 9h9h30. C'est lui qui a la caisse, s'il te plaît. À la fin, elle ne voit rien. J'ai dit que mince. Même si tu es dans un pays où tu n'as pas les papiers, arrêtez votre folie là. Tu travailles 100 000. Viens lui montrer 60 000. Tu mets 30 000 de côté. Si tu vas voir que sur les 60 000, il va prendre 10 000, il va te donner. <rire> oh, les femmes, oh, oh, oh. C'est toi qui as ouvert, c'est toi qui, qui vends toute la journée. Et le truc, c'est aussi parce que les femmes, vous ne parlez pas. Les femmes ne parlent pas. Tu es là, ça te ronge. Ça te ronge. Ils te mettent dans une situation de chantage. Parce que tu veux faire la face devant les gens. Tu veux qu'on dise que tu es marié. Tu es là. Tu fermes ta bouche. Pas même... Écoutez, moi, je vous dis souvent que... Oui, C'est ce que je fais souvent. Je prends un bain Je lui achète même une billet, il s'assoit là-bas. Je lui dis que tu ne me connais pas, tu ne te connais pas, non. Assois-toi mm -hmm. et te raconte mon histoire. Parfois en racontant moi-même comme ça, alors le, sens, le sens revient dans ma tête. Tu vois, quand tu racontes ton histoire, en racontant, en racontant, en racontant pas, tu dis que... Non, non, non, ça va, laisse, laisse. Je connais ce que tu as fait. Oui. Oui, oui, oui. Toi-même, c'est comme si en racontant ton histoire, tu vas voir que tu es idiote. Oui. Alors, tu sais que tu vas raconter à quelqu'un que ta famille, voilà les problèmes. Tu racontes à quelqu'un qui te connaît. On va se moquer de toi. Et le problème, c'est que, que ce soit les gens de la famille, que ce soit les gens que tu connais, généralement, ils répondent avec... Leurs décisions sont influencées. Ah, ton mari, l'amour moi, à dit... Tu as même dit au départ, quand tu l'épousais, qu'il ne fallait même pas l'épouser. Cette personne va te donner un mauvais conseil sur lui. Parce que quand quelqu'un... On a les réseaux sociaux aujourd'hui, non. Les gens connaissent ce qui est bien, connaissent ce qui n'est pas bien. Et c'est facile pour quelqu'un de te conseiller sur ta vie au lieu de voir pour sa propre vie agir. Si c'est même possible, va-tu payer quelqu'un. Va payer même un conseiller. Tu t'assois il t'écoute sans te juger. Mm -hmm. Il écoute, il écoute, il écoute, il écoute, il écoute. Il écoute. Il dit que. Et un bon conseiller, c'est celui-là qui va te. Il va, en t'écoutant, tu vas te voir ta voix. Tu vas trouver ta voix seule. Mais depuis, donc depuis trois ans que je travaille, je, je construis la maison de l'homme là, sur son terrain, avec son nom. On est dans la maison ici, là, je vis dans la maison ici. Je paye le, le, tout. Tout son argent de son salaire va pour payer la traite de la maison. Moi, paye, je paye la nourriture des enfants, je paye l'école, je fais tout, tout, tout, tout. C'est moi qui fais. Parce qu'il a dit qu'on a été payé la traite de la maison. Alors que la maison est a son nom. Ma chérie, tu es en train d'être bête. Tu es en train d'être bête. Et connaître les vrais motifs du cœur des gens, c'est très difficile. Parce que de nos jours, on est dans une ère où les gens sont très manipulateurs. Mais les vrais gens sont rares. Les vrais gens. Et moi, je teste toujours les gens dans les situations de crise. Quand Parfois, on a un problème. Que tu sois mon collaborateur, que tu sois mon, mon, mon gars, que tu sois mon père, peu importe le titre que tu as dans ma vie. Quand on est en situation de crise, je vois comment tu te comportes. Quand on n'est pas en de bons thèmes, Comment la personne se comporte avec moi J'ai une amie très proche. Quand elle est arrivée dans ma vie, ça lui a pris du temps pour que je l'accepte. Parce que moi, les relations, j'avais à tout vu. Donc, on devait faire un business ensemble. Donc, cette période-là, j'ai quelqu'un qui vient me dire que non, regarde, elle va t'escroquer. Elle va, elle va, elle va. Je regarde, je dis que non. Je sais quand même que la femme, là, quand, depuis que je la connais, je sais quand même ce que j'ai ressenti par rapport à elle allé vers la femme, je dis que, bon, on ne va plus faire le business. Pour l'instant, mettons une pause d'abord. Je ne suis pas sûr, su, je voilà, je suis un peu embrouillé, laissons. Je vous assure que les semaines où j'ai dit qu'on laisse, le, la femme n'en a pas changé avec moi-même d'un pouce. Son comportement vis-à-vis -vis de moi, elle me sauve quand on se voit. Si j'arrive dans sa ville comme ça, là, elle prend son temps, elle laisse ses enfants, son mari, elle vient, elle me voit, elle parle avec moi donc. J'ai fait comme ça, là, après un jour, Dieu me dit que, ne voit pas tourner le cœur de la femme si il dit que seigneur c'est vrai et il savait que la personne qui faisait qui faisait que me dit que tu es, que la femme c'est si là elle va te, elle va te... effectivement c'était même la personne là plutôt et elle quand elle a su qui qu complète elle, elle n'a pas dit que non la personne est méchante non elle m'a dit que fais attention c'est tout la situation s'est inversée. J'ai maintenant eu les problèmes avec la personne en question qui l'accusait, qui accusait la dame. J'ai vu la réaction de la personne. Ouh, j'étais choqué. Je hein? Parce que les gens connaissent votre lumière. Et ceux qui vont le plus exploiter votre lumière, ce sont les gens qui sont proches de vous. Ils vont arriver dans votre vie, ils vont se croire. Supposons que tu es en Europe. Tu envoies la marchandise à ton frère, c'est là pour qui j'ai. C'est ce frère-là que demain, il va croire qu'il a le droit. Il sait... Donc, il croit que quand tu pars en Europe, tu ramasses les choses dedans. Tu marches à route comme ça, là. tu dis, oh, une télé. Oh, un climatiseur. Oh, non, oh, my... oh, une voiture. Tu ramasses, tu mets dans le conteneur. Tu arrives au conteneur comme ça, là. Tu dis, bonjour, monsieur, j'ai envie d'envoyer ça au Cameroun. Oh, bienvenue, madame, nous vous attendions. C'est gratuit pour envoyer au Cameroun. D'accord, merci. Quand ça va arriver, on va vous dire, madame. D'accord, merci. Bye. Donc, il croit que quand ça atterrit au Cameroun, au port, et c'est même toi qui dédouanes, s'il te plaît, il ne sort pas son argent pour dédouaner ta chose. Ça atterrit dans le magasin. PAP! Demain, tu vas voir ce qu'il va te dire sur ta chose. <rire> mmh. C'est encore grave quand tu as laissé l'homme qui part dans une autre ville pour travailler. Toi, tu es dans une autre ville. <rire> Oh oh oh oh oh. C'est là que tu vas lire. Tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code. La personne va venir jouer le grand sur tes choses. Le roi. Il va faire comme si c'est lui qui commande tout sur tes choses. L'humilité et la patience de nos jours sont des choses qui sont très, très, très, très, très rares. L'humilité et la patience. Les gens, pour ça que vous devez faire très attention aux gens qui sont dans les lèches, le lèche, qui font, qui font du, du, du lèche-botte. Et vous serez confronté aux mêmes situations jusqu'à ce que vous preniez une, dé, une décision différente. Si tu as toujours rencontré les hommes, que ils viennent, ils font les donneurs de sperme dans ta vie, non. Ils donnent le sperme, tu as l'enfant. Hein? Ils, ils font le donneur de sperme, ils donnent le sperme, ça donne l'enfant. Oui, après tu vois son visage, son vrai visage, tu dis, ok, donneur de sperme, bye. Et après le donneur de sperme peut même prendre ton argent pour partir avec. Une fois. Deux fois. Troisième fois, le troisième donneur de sperme va toujours venir comme le premier et le deuxième. Le troisième donneur de sperme, le scénario sera le même. Jusqu'à ce que toi tu deviennes différente. Et que tu te comportes différemment. Quand il vient donner le sperme comme ça, là, tu n'ouvres plus ton compte bancaire pour dire combien dans ton compte. Ma chérie, il va croire que comme il a accès à ton lit. Lit qu'il n'a pas acheté, s'il te plaît. Hein l'accès à ton compte bancaire et à ton énergie bonjour l'île trésor bonjour bediago Te comporte pas différemment. Le troisième, donneur de sperme, le troisième donneur de sperme vient comme ça là. Il fait même deux ans avec toi et il ne connaît jamais combien tu vaux clairement. Il peut pas te serrer. Il ne sait pas là où tu prends ta marchandise pour aller vendre. Il n'a pas les contacts de tes fournisseurs. Vous comprenez bien. Parce que les choisir vous faites de l'argent comme la magie. Votre argent c'est la magie. Et ça énerve les gens Si je si veux expliquer à quelqu'un comment tu te fais l'argent Il sera jaloux Donc attends ma chérie Donc tu fais ça Ça, ça te donne l'argent Oui Attends ma chérie donc, donc tu fais ça Tu prends ici à 500 Tu peux vendre là-bas à 50 000 Ça te donne l'argent Comme il connaît ce que tu fais Il va croire qu'il est arrivé Comme ils connaissent ce que tu fais. <rire> oh là là. Dans ma petite vie, c'est là. Je vous dis toujours que moi, là, j'ai 50 vies. C'est même 900 vies même. 903 000 vies. Il reste, il vient. Il vient dans ta vie, il voit comment tu fais le bunk de sel. Le matin, tu fais le don, tu parles. Non, c'est tout ça, c'est tout. Oui. Une maman même dit que quand elle a commencé à voir ses anges, ses guides ont commencé à lui parler. Et tout ce que quand les guides parlaient, on donnait souvent des avertissements à son mari. C'était des trucs vrais. Il est parti porter plainte contre elle. Pourquoi qu'on lui retire la garde des enfants. Porter plainte contre la dame. En disant que... Oh... Elle, voit, elle entend des voix, elle a les apparitions de, de, des anges, les choses comme ça. Faites attention parce que ce que vous partagez sera utilisé demain contre vous. Parce que quand ces personnes viennent à votre vie, ils croient qu'ils ont droit à votre énergie. Cette femme en question encore, hey, je parle avec une autre elle me dit ceci. Quand elle, a, quand, quand elle avait son, son, son mari là, ça, elle a senti que ça n'allait plus. Elle a laissé la maison, tout, les terrains qu'ils ont achetés. Elle a porté ses enfants. Elle est sortie, elle est partie. Elle a dit que c'est, ouais oh, comme, c'est que, oh, je peux pas le quitter, je n'ai pas l'argent, je vais partir où oh. Nia nia nia nia nia, nia nia nia nia nia, mm -hmm. La matinée, elle a porté ses enfants, elle a porté ses choses, elle est partie. Elle est partie. Elle a commencé à avoir la paix dans sa vie. Quand ses anges lui parlaient, quand elle avait des, des, des, des, la, la direction divine, on m'a dit comme ça. Elle pas passait plus, plus folle. qu'ils mon venir te faire croire que tu es folle. Oui. Chérie, j'ai trop. J'ai rêvé que tu me trompes. Chérie, j'ai vu dans le rêve, je te dis. Mamie, depuis deux ans, il te trompe. Tu comprends, non comme tu as demandé, on t'a montré là. Il ne va jamais accepter. Elle est donc quittée. Elle part. Elle, reste, elle prend sa maison, elle reste chez elle. Elle rencontre donc un autre gars. Elle dit que quand elle avait le gars, il n'avait pas de papier, il n'avait pas de travail, il n'avait rien. Voilà alors un autre signe. Vous, que quand vous voyez les gens inondés là, arrêtez, vous n'êtes pas Dieu de quelqu'un. Vous n'êtes pas Jésus d'un homme. Je vois le potentiel en lui. <rire> Je vois le potentiel. Elle prend le gars. Elle le lave. Vous savez ce que laver veut dire Toi, quelqu'un que tu rencontres comme ça là, tu le vois, il est beau, il est élégant. il a les... Tu sens que le gars, s'il peut faire quelque chose, mais. Lui-même il ne se voit pas. Tu rencontres quelqu'un il fait un travail une toute une journée. Il gagne peut-être 30 euros. Ou 25 euros même. Tu prends la personne en 6 mois, on lui donne ses papiers, on lui donne la maison. Il trouve le boulot. Tu, fais, tu applies même pour lui. Tu prends les applications pour le boulot. On trouve le boulot. On lui donne le boulot. Au bout de six mois, il se réveille un matin comme ça, il voit sa vie. Il a les papiers. Il s'habille déjà aussi bien. <rire> il s'habille déjà bien. Euh, il part au travail. Quand il reste comme ça, l'argent dans son compte bancaire. Il se tourne, il te regarde. La femme, m'a même donné quoi Elle a même fait quoi dans ma vie donc voilà, tu te lèves, tu te laves toi avec le sel. Ah, t'es tout de sel là, il faut quitter avec ça. Okay. Euh, tu sais, dans la nuit, j'ai rêvé que tu... Tes amis avec lesquels tu traînes là, la... il faut attention. Parce que vraiment, j'ai rêvé qu'il y ait un d'entre eux dans un truc qui n'est pas bien. Ah, tu connais quoi? Ok. Les choisir, écoutez bien. C'est que vous doutez trop de vous. Vous avez le genre de pouvoir que tu peux arriver dans la vie de quelqu'un. Seulement parce que la personne est à côté de toi. Parce que la personne vit à côté de toi. Même ta ménagère, tu entres dans la vie de ta ménagère comme ça, elle commence à briller. Oui, oui, oui. Tu te lèves un matin comme ça, là, tu dis que... Petit, petit, c'est toi qui me parles comme ça. Ah, tu as déjà fait quoi dans ma vie? Hein Tu m'as donné quoi? Ah, c'est une vidéo. <rire> OK. OK. D'accord. Mais vindiquant les ancêtres, ils m'ont les comptes de mon mari et ceux de ma mère en rêve. Au réveil, je respecte les consignes des anges. Mon mari a commencé à me traiter de posséder mm -hmm. Et ma propre mère de sorcière. Ah oui, oui. Mm -hmm. Parce qu'ils connaissent. Ils veulent t'embrouiller. Tu, tu es sûr que ce que tu as vu dans la nuit là, c'était ça. Tu es sûr. Peut-être c'est toi qui es âgé. Hein? Celle-là dont je parle, elle dit que le, le, son mari n'a pas été même voir les os, le pasteur. Alors qu'il se connaît qu'il visite les secteurs. Il pas voir le pasteur. Il dit que ma femme est possédée. Après, il amène la femme chez le pasteur. Il dit que vraiment, là voici, il faut travailler sur elle. Le pasteur lui-même après demande à sa femme que tu vas bien. Pourquoi ton mari se comporte bizarrement comme ça? Il dit, fais attention à lhomme si. Femme dit d'accord, comme, comme tu penses que Je reviens à mon histoire, comme tu penses que c'est toi qui t'es fait Je suis arrivé dans ta vie Tu étais bloqué Depuis 8 ans que tu cherches les papiers, tu ne trouves pas Ah d'accord D'accord J'étais là seulement pour donner le sperme dans ma vie, c'est bon à partir d'aujourd'hui, elle coupe tout C'est bon, bye Et t'as su, là où tu le laisses là Là où tu le laisses là La position que tu l'as laissée là Reviens dans 6 ans ma chérie, tu vas le trouver là-bas tu vas le trouver là-bas. Les caleçons que tu l'as achetés. <rire> Vous savez que ma paque n'est pas là-bas, je les ai toujours. <rire> oh, tu vas trouver qu'ils portent les mêmes caleçons. Aïe. <rire> ah, yeah. Oh, Ils ne connaissent pas la puissance des choisis. Les choisis mettent la lumière partout, ils vont. Tu es la lumière. Tu es la puissance. Oh Seigneur, quand je parle, vous connaissez de quoi je parle, vous savez. Tu sais que Il a juste fallu que tu te mettes un soir. Tu prononces le nom de l'homme là comme ça, tu dis que libérez-le, que qui que ce soit qui avait attaché l'homme-ci, je commande qu'on le libère. C'est bon. Ok, j'arrive alors. Tu te mets, tu parles. Tu parles au ciel, tu parles au vent, tu parles à l'eau. Tu dis que libérer l'homme-ci. Deux semaines plus tard, on l'appelle. Monsieur, venez prendre votre titre de séjour. Monsieur, votre maison que vous avez demandé depuis cinq mois là. Ou c'est cinq ans. Voilà, monsieur, venez. Oui Moi bon, tu restes 4, 5 mois plus tard. La bonne, la, bon monsieur commence à dire tiens y a fait quoi dans ma vie. Dès que monsieur tu ne connais pas les combats que j'ai menés sur toi. Je ne connais pas là où t'as va attaché. tu ne connais pas là où t'as va attaché. Et pas bah, quand il fait comme ça, tu portes ta, tu portes ta lumière, tu pars avec. Tu portes ton nom. Jésus avait dit que quand vous arrivez dans une ville, si on vous refuse, mettez-vous pour vous frotter les pieds à terre comme ça. Comment il a refusé là je pars. je pars, je pars avec ma bénédiction. Mm -hmm. pas. Tu pars. Cherche la personne là dans un an. Tu le cherches. Tu vas voir son. Même le ting se manque là. Même le ting c'est manque. Tu vas voir son ting, tu vas me dire. Même seulement si son thing. Tu vas confirmer. Hum. Et ah. Tu vas voir les gens. Le problème maintenant, c'est que vous devez vous connaître. Parce que tu ne peux pas donner autant de bénédictions aux gens. Et toi, tu souffres. Non. Et tout ce que ces gens ne vont jamais accepter que c'est toi qui les bénis. Ils ne vont jamais accepter que tu portes quelque chose. Parce que pour eux, ce serait trop. Il faut qu'on fasse tout pour te minimiser. Hein, une femme, hein, une femme est censée, une femme, une vraie femme est censée. Voilà, voilà les choses qu'on te dit tous les jours. Tu es censé tout sacrifier pour ton mari. Voilà les choses qu'on te dit. Vraie femme est censée. On joue, on joue sur ton mental. Ils te font de la psychologie inversée. Pourquoi tu t'assères comme ça, tu te commences à dire que ah, peut-être c'est moi qui exagère. Peut-être que tu es méchante. Et le truc avec toi, c'est que tu vois toujours loin. Comme tu l'as trouvé, il est encore au niveau 2, il est content là. Hey, je suis au niveau 2, je ne savais pas que je va arriver ici. Tu te vois déjà au niveau 20. Ah, là. Ah, celui qui a entendu, il a entendu. Eh. Si vous avez entendu, tant mieux. Si vous n'avez pas entendu, allez faire les mêmes erreurs. Allez faire les mêmes erreurs. On vous traite toujours de folle. Allez, on vous traite toujours de folle. Après, on vous traite de folle. On dit que c'est toi. Tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise femme. Hein? Comment tu peux Te voilà, tu doutes. Tu doutes encore. Et vos belles-mères qui vivent chez vous, alors là, c'est grave. Vos belles-mères qui vivent chez vous, c'est grave. Mais sachez que vous êtes protégés. Sachez que, dès que vous vous décidez, vos anges ne peuvent pas vous laisser. Il y a une qui m'a dit que quand elle s'est décidée de déménager, la semaine où elle déménage comme ça, là, elle est chez sa copine à la qu'on lui donne la maison. On lui a fait un rappel, parce qu'un de ses enfants était malade. On lui a fait un rappel de paiement, que la cause de la CAFO, comme madame, on était censé vous payer telle somme depuis tel lo longtemps, longtemps. On lui a fait un rappel, on lui a donné près de 6 000 euros. Là, elle a décidé de partir. Eh, le mois-là, une lettre sort de nulle part, on dit qu'on fait le rappel de paiement. cest qu'elle a aménagé comme une reine. Elle a aménagé comme une reine. Parce que vous doutez de votre pouvoir. Votre argent ne sort pas de votre... L'argent des choisis ne sort pas de votre, de votre travail. Ton agent sort de nulle part. Ton agent sort de nulle part. Tu restes comme ça, on te propose un truc. Bang. Voilà l'argent de ça. Tu restes comme ça, on te propose que. il euh, y a même tel business. Pam, hein. pam, pam, 5000 euros tombent. Alors que ton salaire normal, c'est 1500 euros. Arrêtez de douter de vous, je vous en prie. Il parle comme l'enfant de ton père. Et vous, vous savez, j'ai déjà trop vu les choses. Mais ce qui m'écœure le plus, c'est de voir les gens qui ne connaissent pas leur pouvoir. Les gens qu'on maltraite. On te prend pour une folle. Et tu sais que tu as des pouvoirs, et tu sais. Mais on ne veut pas te dire. On ne veut pas accepter. Tu parles, les gens guérissent. J'ai même rencontré une hier elle te parle au téléphone, tu es dans n'importe quel pays elle te parle au téléphone, comme ça elle te guérit elle prend ta douleur elle prend ta douleur comme ça, quand tu restes, tu vois, au moins tu es guéri mais si son mari à cette euh, maman, c'est le mari que tu veux voir comme ça qu'ils vous bloquent avec leurs pensées on te fait douter on te fait douter tu en rond tu tournes en rond tu tournes en rond Pour bon, moi, va se prendre tout à l'heure. On doit aller travailler. J'espère que ça va parler à quelqu'un que tu vas devenir sage maintenant. Tu vas devenir sage, non On appelle jeune, non? La sagesse va entrer dans toi, non Oh, jeune, non Ok. Bien. Je sais que tu vas devenir sage, c'est bien. Tu viens d'arriver, écoute encore le direct, ça va t'aider. Ça va t'aider. Est-ce que vous croyez que si vous êtes seul, vous allez tomber Tu crois que tu parles pas des dons spirituels, tu manques l'argent. Tu te lèves le matin, tu commandes à l'air, que apportez-moi l'argent aujourd'hui. Les oiseaux-là, apportez-moi l'argent aujourd'hui. Je ne peux pas manquer. Si le soir-là, tu n'as pas l'argent, je vais aussi voir. Parce que tu as prié pour vos maris. Seigneur, donne lui l'argent. Il rentre à nous avec 5 millions. Il te donne de garder. Tu as un problème de 10 millions, il ne te donne pas. Prie tes 5 millions maintenant sur toi. Seigneur, je vais 5 millions. Tu vas voir comment tes 5 millions vont venir. Mm -hmm. Bonne charité commence par soi-même. À bon entendeur, salut. Papa. Bye bye.